Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous des Portes Ouvertes Numériques. C'est l'occasion de vous remercier pour votre fidélité et de remercier également les auteurs pour leur ingéniosité. Ils ont été formidables, vous allez le voir. Nous allons partager avec vous leurs nouvelles créations. J'espère que vous êtes prêts, car il y a du suspense, de l'humour, des pensées pour l'avenir et de la beauté dans ce qui va suivre. Alors, Attention, c'est parti. Avec un album de Rudy Spicert et Clémentine Mélois, un loup sort dans la nuit. Dans cette histoire, il y a deux débuts. Ça alors, d'un côté c'est le jour, de l'autre la nuit, un côté rouge, un côté bleu. Et ce n'est pas tout. Le héros est d'abord un loup et puis un loup à cheval. Il sait faire du cheval le loup Oui, c'est un loup chevalier. Il a des bottes, une épée, un cheval et une armure. Il s'avance vers le château du terrible ogre géant. Et le terrible ogre géant lui crie, arrière loup chevalier, je t'écrase. Alors le loup chevalier jette des catapultes sur le château. Mais non, on ne peut pas jeter des catapultes. Il jette des boules de feu et le château est démoli. L'ogre géant est très fâché. Alors il envoie son terrifiant dragon. Non, c'est terrifiant dinosaure. Oui, alors les terrifiants dinosaures se mettent à pleurer. Et le monde est recouvert par les eaux. Le loup n'est plus chevalier, il est capitaine de bateau. Il hisse la grand voile et rentre chez lui parce que c'est l'heure du goûter. Alors il mange des coquillettes. Non, du chocolat. Coquillettes. Chocolat. Qu'est-ce que j'entends Vous ne dormez pas encore Si, papa. On dort. Tant mieux alors. Bonne nuit, mes petits bonhommes. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Coquillettes. Chocolat. C'était une lecture de Clémentine Mélois et Rudy Spicerte. Tous deux nous donnent à entendre le pouvoir de l'imaginaire qui tisse intimement fiction et réalité, mais également la richesse de la fratrie, toujours complice dans le jeu de la création. L'aventure continue dans les grands espaces avec Mathieu Maudet et Michael Escoffier, dans un western sans cow-boy, mais avec des enfants et des poneys en vedette. Et un renversement de situation. Souvenez-vous, dans un premier volet, il nous avait raconté l'obsession de Palomino, avoir une petite fille, et eh oui, ce sera Scarlett. Avec un tel prénom, on est déjà au cinéma. Mais doucement, Palomino, pas tant d'impatience. Il faut dire que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ne se quittent plus. Avec Scarlett sur son dos, ils essaient de battre à la course leurs amis, Roxy et Arizona. Palomino fonce, tel un Mustang, tant et si bien qu'un jour, pff, Scarlett disparaît. Inutile de dire cette fois-ci, vite, Palomino, car bien entendu, il se précipite pour la sauver. Et là, croyez-moi, personne ne réussira à le freiner. Du danger, du suspense, de l'humour et une fin qu'on vous laisse découvrir. On ne va pas tout vous dire quand même. Oh, on ne rigole plus. Voilà un bad boy qui a des choses à nous dire. Écoutons-le. Au Far West, tout le monde a des ennuis. Euh, certains plus que d'autres. J'étais un vrai dur, aussi coriace et courageux que n'importe quel hors-la-loi. Mais ma petite taille posait problème dans cet endroit mouvementé. Toutes ces choses qui semblaient évidentes pour un cow-boy étaient hors de ma portée. Les entrées fracassantes dans les saloons, même pas en rêve. Envie d'un verre, impossible. J'étais toujours assoiffé. J'avais bien acquis une certaine réputation, mais elle n'était pas aussi grande que celle des autres. Euh, cet endroit n'était pas vraiment adapté pour un type comme moi et j'ai essayé plusieurs moyens pour améliorer mon sort sans succès jusqu'au jour où j'ai découvert que je n'étais pas seul qu'il y avait d'autres personnes comme moi je devais les trouver et j'ai cherché partout ici et là et j'allais abandonner mes recherches quand soudain j'en croyais pas mes yeux elle était comme moi et visiblement, elle aussi partageait mes ennuis. Elle s'appelait la féline et elle était redoutable. Ensemble, nous avons oublié un temps nos soucis. Mais au Far West, tout le monde a des ennuis. Comment vont faire ces deux-là pour se faire une place au Far West Daniel Frost, par une ruse de cow-boy, leur réserve un destin digne des plus grands de l'Ouest américain. Oui, allô? Berk. Berk le doudou? Ah oui, mais là, Berk, je ne peux pas te parler. Je suis en plein enregistrement. Une nouvelle histoire. Tu as une nouvelle histoire? Ah. ah, tu veux qu'on envoie un teaser? Et le titre? L'œil de Berk. Et Julien Béziat, il est au courant? Bon, bon alors j'annonce une nouvelle histoire de Berk le doudou dans l'œil. L'œil de Berk. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans ma cuisine. C'est Berck, mon canard, qui me l'a raconté. Berck faisait le fou avec ses copains Lapinou, l'ours tranquille, Tom le chien saucisse et son ami Verte la souris. Wouhou, ma mère Quand soudain. Berk s'est relevé et a regardé ses amis. Vous en faites une tête, ça va C'est rien, c'est rien. verte a essayé de garder une voix calme. Euh oui, euh, c'est rien, c'est rien, c'est juste un œil. Allez, viens Il a dû sauter dans la cuisine, on va t'aider à le retrouver. Ils se sont alors mis à chercher dans tous les recoins. Vous voyez quelque chose Rien Rien de rien Rien du tout Berk commencer à s'inquiéter. Si je reste comme ça, je ferai peur à tout le monde. Ah Il est là, j'ai retrouvé mon œil. Voici maintenant notre boucle d'or, une version du célèbre conte par Adrien Albert. Alors bien sûr, on a en tête celles qu'on a déjà lues et qui toutes en construisent le sens profond. Chaque nouveau récit l'éclaire et le réanime à son tour. Qui est Boucle d'Or Pourquoi s'aventure-t-elle seule dans la forêt et entre-t-elle dans une maison vide hum, Depuis des siècles, cette audace reste mystérieuse et sa raison ouverte. Ce qui m'excitait, ce qui m'amusait de toute façon en fait de reprendre ce Boucle d'Or, c'était de que tout n'allait plus être qu'un qu jeu de mise en scène en fait. Les éléments étaient là et c'était... Euh, oui, comment j'allais jouer avec justement. Comme, un peu comme un metteur en scène au théâtre qui reprendrait un classique. Le titre intrigue. Il contient la tendresse qui sera, mais n'en disons pas plus, l'aboutissement de l'aventure. En plus on a la surprise de découvrir que ces boucles blondes appartiennent à un petit garçon. Mais en fait je pensais faire une petite fille mais... Mais j'ai pas réussi. J'ai un... un petit garçon de... de deux ans qui est blond et bouclé en plus, que j'ai beaucoup observé, dessiné et donc quand je me suis attaqué au dessin, euh, c'est surtout que j'ai pas réussi à ne pas le dessiner. J'ai constaté euh, une fois les dessins faits que c'était mon... mon petit garçon que j'avais dessiné. Euh... Et puis de plus, lui, quand il tombait sur les dessins que j'étais en train de faire, il se reconnaissait dessus et... Et ça aurait été un peu compliqué de lui expliquer que oui, c'était lui, mais, mais que c'était une petite fille. Donc voilà. Donc j'ai décidé de... de garder ce petit garçon. Alors penchons-nous un peu sur les ours parce que, bien qu'habitant une maison, ils ont conservé leur aspect sauvage. Et ce qui est très drôle, c'est que la maman parle d'une bête en voyant les traces laissées par le tout petit garçon, il semble donc que tu aies voulu jouer sur cette opposition euh, entre sauvage et civilisé, euh, ou disons humain et animal. Euh, bah, bah, par exemple, quand je me suis posé la question de à quoi allaient ressembler mes ours, euh, bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos, hein, des documentaires euh, animaliers, des choses comme ça, et, et très vite naturellement, l'ours, euh, dans ses déplacements, euh, peut avoir des, des attitudes très humaines. En fait, souvent, euh, par exemple, quand ils marchent à quatre pattes, ils ont l'air d'animaux très sauvages. Et il suffit que tout d'un coup, ils se dressent sur leurs pattes, comme ça, arrière, qu'ils se mettent debout, pour avoir l'air euh, très humain. Donc, euh, euh, comme des métamorphoses, comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais jouer là-dessus et que j'allais pas avoir besoin de les, de les déguiser ou de modifier euh, leur anatomie. Mais qu'il allait suffire que je, comme ça, que par moment, je les dresse debout, ou des fois que je les remette à quatre pattes pour jouer comme ça sur des, des attitudes euh, plus, plus ou moins humaines. On aperçoit la tête de l'ours par la fenêtre et on s'inquiète pour le gamin. Il y a donc un véritable suspense sur cette page et même dans toute l'histoire. Ah mais c'est une vraie histoire à suspense, Boucle d'or. Moi ça m'a fait tout de suite penser à ces films qui d'ailleurs me stressent beaucoup, ces films notamment de, de cambriolage où quelqu'un... Euh, se trouve dans une pièce où il ne doit pas être et, et qu'on est très pressé comme ça qu'il s'en aille avant qu'on a envie qu'il se sauve, avant qu'il se fasse attraper. Euh, c'est notamment pour ça que j'ai décidé que Boucle d'Or n'allait pas s'endormir dans, dans le lit du petit ourson, mais allait plutôt s'y cacher et, et rester réveillé pour qu'il est qu qu comme ça jusqu'au bout conscience du, du danger à venir. Et puis c'est là aussi que m'est venue euh, l'idée des traces de pas en chocolat et de et de mettre en scène euh, le, le, le, le séjour avec le bol cassé et tout comme une, comme une scène de crime. Et, et je me souviens même euh, dans les premiers mois après la naissance de mon fils de de, de ressentir cette relation comme une relation euh, très animale et, et je pense que ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'était cet aspect là, il y a un moment où, où parents ours euh, avec leur ourson ou parents humains avec leur bébé, euh, c'est un peu kiff kiff même combat quoi. « N'est-ce pas Kiliok ?»« Si, nous sommes dans la cuisine de Kiliok, l'ami de Véronica. Tous deux ont traversé la grande forêt, les îles. »« Que d'aventures passées et assurément à venir !»« En attendant, on s'assierait bien ici, autour de la table, dans le fauteuil rouge ou celui en osier, »« et on regarderait la neige tomber à la lueur de la bougie. »« Oh !» mais Kiliok sursaute en voyant la date sur le calendrier. « C'est l'anniversaire de Piccolimimou !» Puis que les mimos habitent là, oui, dans une cabane au cœur de la forêt. Alors, c'est reparti. Kiliox s'en va par les sentiers blancs. Dans ses bagages, il y a un cadeau et un gâteau. Véronica l'accompagne, bien entendu. Leur ami aura sûrement mis une bûche dans le poêle. Et ils seront bien au chaud tous trois dans la cabane. Magie d'une nuit d'hiver. Silence de la forêt sous les étoiles. Douceur de l'amitié. Ce sont ces choses infiniment simples et essentielles dont nous parle Anne Brouillard en poète. Mais c'est également une excellente pâtissière et elle nous a confié la recette du gâteau d'anniversaire qu'elle a elle-même confectionné. Voyez plutôt C'est un père et sa fille deux mains tendues l'une vers l'autre, des amis de fiction autour d'un feu de bois, la nature explorée et chérie, nomade ou sédentaire, la vie sans cesse réinventée, l'avenir à construire, toi et moi, main dans la main. C'est tout cela, l'histoire d'Oliver Jeffert qui questionne inlassablement notre rapport au monde. Et ainsi, nous terminons comme nous avions commencé, sur notre fabuleuse capacité de création. Il est temps maintenant de vous dire à bientôt.